Bonjour à tous, je suis Sébastien Magnan, le cofondateur de la Mariole. La Mariole, c'est un jeu de pétanque tout terrain qui permet de jouer sur toutes les surfaces, en intérieur comme en extérieur, en été comme en hiver. Parce qu'on a tous en nous une part d'enfants qui cherchent à s'amuser. On vous propose un jeu de pétanque qui permet de jouer partout, tout le temps, en toute liberté. Et ainsi, de pouvoir vivre tout au long de l'année encore plus de moments de plaisir, encore plus de rigolades, encore plus de bons moments partagés. Alors après des mois de travail, de réglages, on est très fiers d'avoir mis au point des boules spécialement dédiées à ce jeu incroyable qu'est la mariole. On peut y jouer chez soi, au bureau, dans un parc, en ville, sur une plage, à la piscine, dans un couloir, sur une terrasse, bref, partout où votre imagination vous portera. Alors, aidez-nous. Parce que nous avons besoin de vous pour réaliser notre rêve. Aidez-nous à diffuser de la joie et de la bonne humeur en soutenant notre mouvement. Et vous pourrez dire que vous avez été les premiers à lancer ce sport qui, on l'espère, traversera les frontières grâce à nous tous. Merci pour votre contribution et à très bientôt, j'espère. Je vous montre comment ça marche. Hop là Regardez, le cochon, il est là-bas, près de la lampe. Et voilà, c'est aussi simple que ça la mariole.